Bonjour et bienvenue sur Zen Zone Télé, la chaîne télé santé forme, bien-être et médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien et comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous abonnez, on adore ça. Il est coach, psycho-énergéticien, il est hypnothérapeute, chaman, mais surtout le créateur de la méthode Sheryl Yoku en oh, bon, et les bienfaits de la sylvothérapie, nous allons en parler, la guérison par les bains de forêt, nous allons également en parler, il est également le fondateur de l'Académie de sylvothérapie humaniste. Bonjour Glenn Delaval. Bonjour Michel. Rien. on va se tutoyer. Tu as un parcours personnel atypique, tu as vécu 20 années de frustration, que s'est-il passé, frustration récurrente, que s'est-il passé dans ton parcours de vie Ouais, alors, bah, les, les frustrations, c'est surtout lié euh, à l'aspect relationnel. Ce euh, n'est voilà, pas toute ma vie qui a été des frustrations, <rire> heureusement. Euh, ouais, je, en fait, je, je, je parle là-dessus parce qu'en fait, euh, c'est vrai que ça a démarré, j'ai envie de dire, quand j'étais euh, tout gamin. Et euh, tout gamin, j'ai eu la chance de pouvoir vivre dans un, dans un environnement de, de pleine nature. Donc, les dix premières années de ma vie, j'y vivais vraiment dans un, sur un terrain de vingt de, de hectares avec mes parents. Et, euh, et c'est un, un lieu où, où j'ai découvert, en fait, euh, euh, que ma relation avec la nature me permettait vraiment de, de, de ressentir une harmonie à l'intérieur de moi. C'est un petit peu comme ma, ma petite bulle de, de ressourcement, ma petite bulle de protection aussi. Et euh, donc, bah j'ai commencé les, les premières années de ma vie comme ça. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où je suis arrivé à l'école, euh, bah il y a beaucoup de choses qui ont changé et, et notamment au niveau relationnel, puisque euh, bah, cette, euh, toute cette euh, partie de moi euh, qui euh, était vraiment connectée à la nature euh, était très mal comprise euh, de la part des, des autres camarades de, de classe que je pouvais avoir. Et, euh, et donc, ça a été vraiment à l'origine, euh, déjà à cette époque-là, d'incompréhension, euh, bah, de, de, mais c'est aussi de, de, de rejet, d'humiliation, de choses comme ça. Euh, donc ça a été des, des, des années qui ont été un petit, peu, euh, un petit peu délicates et compliquées pour moi du coup à, à cette période et, euh, et c'est surtout que ça a été euh, euh, formateur pour moi j'ai envie de dire parce que plutôt que de continuer à grandir euh, avec cette connexion que j'avais avec la nature ben, en fait j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je m'en suis détaché euh, j'ai plutôt euh, cherché à, à me, me conformer, j'ai envie de dire, dans un espèce de modèle. Euh, et ce modèle-là, bah, c'était le modèle que je voyais autour de moi quand j'étais à l'école et, et qui était euh, que j'avais, je, je croyais en fait qu'il fallait euh, faire des efforts pour se suradapter, pour euh, euh, être euh, d'une certaine manière, pour pouvoir euh, avoir entre guillemets la chance… <rire> d'être euh, d'avoir des amis ou euh, de, de pouvoir euh, vivre des moments sympas avec euh, avec des camarades euh, plutôt que euh, d'être vraiment moi-même et euh, de vivre euh, bah, en harmonie avec ce que je ressentais euh, qui était naturel déjà en moi et dans ma manière de fonctionner et ça donc du coup bah, par la suite ça euh, ça c'est ça a perduré puisque dans ma vie d'adulte, après, bah, ça s'est un peu ancré en moi, ça s'est un peu cristallisé, tout ça. Et euh, ça fait que bah, quand je me suis retrouvé dans ma vie d'adulte au, au niveau professionnel, au niveau des relations euh, euh, amicales, au niveau des relations euh, amoureuses, etc., bah, j'ai toujours euh, cherché à vouloir euh, m'adapter me suradapter même euh, pour faire en sorte d'être d'être accepté parce que ça avait été tellement douloureux cette période euh, à, à l'école que euh, j'avais vraiment intégré que euh, c'était pas possible euh, d'être moi-même qu'il fallait absolument que je m'adapte à à ce que le monde me montrait donc euh, c'est ça qui a fait que pendant un certain nombre d'années euh, ça a pu me montrer que euh, bah, dans toutes ces relations là euh, j'arrivais pas à vivre vraiment quelque chose qui était euh, qui était satisfaisant euh, parce que le bah, le, le l'environnement extérieur est un reflet de qui on est. Donc, euh, bah, du coup, ça, ça me montrait en fait que je n'étais pas à ma place. Ça me montrait que c'est comme si le, le, les autres, les personnes que je fréquentais, me disaient d'une manière euh, détournée, euh, mais nous, ce qu'on a envie de voir de toi, c'est le, le vrai Glenn, en fait. Et, et, mais je ne savais plus faire. <rire> Donc, euh, du coup, c'est en ça que les, les relations étaient, étaient vraiment frustrantes. Mais, alors, est qui, euh, comment la sylvothérapie a croisé ton chemin Ah, ben bah, ça, c'est... Euh, bah, si tu veux, euh, comment ça a croisé mon chemin bah, C'est que déjà, moi, j'ai la chance de vivre à proximité d'une forêt qui est assez connue, qui est la forêt de brocéliande euh, et, euh, et en fait, bah, c'est... À la base, ben, c'est par euh, ma, ma, ma mes, comment dire, euh, mon, mon approche personnelle, c'est-à-dire euh, juste d'aller dans la forêt, juste de, euh, à la base, juste de me balader, mais aussi euh, de, euh, à la rencontre des arts, parce que ça m'a toujours fasciné en fait. Euh, les arts me fascinent depuis super longtemps, et, euh, et en fait, je me, je me rendais compte que. Bah déjà, gamin, en fait, je, je, je parlais avec tout ce qui m'entourait. Je parlais avec les plantes, je parlais avec, euh, euh, avec les arbres, avec les nuages, avec les oiseaux, etc. C'était mon, mon un petit peu ma petite bulle. Alors, moi, je pensais que c'était mon imaginaire. Euh, mais quand j'ai commencé à, à, le, à, à continuer à fonctionner de cette manière-là en tant qu'adulte, bah, je me rendais compte, en fait, que je recevais des messages euh, qui étaient euh, plutôt... Euh, bah, des messages personnels qui euh, me donnaient des réponses en fait, euh, concrètes dans ma vie tous les jours. Donc euh, À l'époque, moi je ne connaissais pas la psychothérapie. Euh, C'était surtout l'approche la, du chamanisme qui m'a amené à ouvrir des portes euh, et à me permettre de, de, de me laisser traverser par toutes ces informations-là que, que la nature et la forêt m'apportaient. Et puis, euh, bah, la sylvothérapie, en fait, je l'ai découverte quand j'ai démarré mon activité de, de guide de bains de forêt. Euh, parce qu'au départ, ça s'appelait pas des, des bains de forêt et j'appelais pas ça la sylvothérapie. Moi, j'appelais ça tout simplement des balades méditatives. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré euh, l'activité. Donc, j'avais juste, euh, euh, j'avais envie de, de pouvoir partager un petit peu euh, ce qui me tenait à cœur euh, avec, euh, avec d'autres personnes. Euh, en lien avec ce que les, les formations que j'avais déjà faites auparavant. Et puis, euh, euh, bah déjà, la, la, la méditation est, est, était une, une approche que j'avais euh, pas mal abordée avec différentes approches, euh, plus pas mal d'autres choses comme la médecine chinoise, le chamanisme, etc. Et euh, du coup, j'avais envie de, de partager tout ça euh, dans la forêt avec des personnes bah, qui, qui quand, quand ressentaient l'inspiration. Donc, c'est comme Et ça bien. que ça a démarré. D'accord. Et alors, tu, tu en profites pour créer une nouvelle méthode, hein, donc, euh, qui est la sylvothérapie euh, humaniste. Euh, donc, vous l'avez compris, la sylvothérapie a sais, quelque chose à voir, a quelque chose à faire avec les arbres. On va développer un petit peu tout ça. Donc, sylvothérapie, un peu plus dans les détails, de quoi s'agit-il Et sylvothérapie humaniste, qu'est-ce que ça change, Glenn Alors, ouais c'est une, une très bonne question. Euh... Bon, la silvothérapie en elle-même, euh, c'est la, la, la thérapie par les arbres et la forêt. Hein, donc, euh, on, on considère que la forêt est un thérapeute. Donc, euh, jusque-là, on pourrait dire « ok, mais du coup, euh, qu qu'est-ce qu que vient faire un, un accompagnant, un guide, euh, pour euh, amener les personnes à, à recevoir les, les bienfaits de la forêt, puisque c'est la forêt le thérapeute euh, ?» On peut observer, hein, euh, j'ai souvent des personnes qui me disent, ah oh, ben moi j'y vais souvent dans la forêt, ça me fait du bien, je me sens apaisé après. Euh, voilà, c'est vraiment, ça fait partie de mon, de de, de, de ma routine. Genre, quand j'ai besoin de me détendre, je vais dans la forêt, ça me fait du bien, super. Euh, le guide de bain de forêt, lui, il va apporter quelque chose en plus, qui va permettre d'aller plus en profondeur dans la, la rencontre, justement, avec euh, euh, bah, tous les, aimants, les éléments qui se trouvent dans la forêt. Alors, les arbres, bien sûr, mais pas que. Il y, a, il, y a, il y a plein, plein de choses, en fait, dans la forêt. Et en fait, on va surtout… Euh, en fait, on pourrait dire que c'est un petit peu comme une, une méditation active euh, qui est euh, focalisée sur, sur les sens. Et euh, alors là, c'est pareil, on pourrait dire que ben, un peu n'importe qui pourrait le faire mais en même temps, euh, si on est honnête avec soi, on se rend compte que euh, bah, la majeure partie des gens qui vont dans la forêt, même si ça leur fait du bien, eh ben ils sont quand même encore euh, dans leurs pensée. C'est-à-dire que, bah, euh, je sais pas, il y a certaines personnes qui vont penser à euh, soit euh, les, les, les, la liste de courses qu'ils ont à faire, soit ils vont penser à leur travail, soit ils vont penser à leurs enfants, soit ils vont penser à leur, à leur vie quotidienne. Et, et ça fait qu'ils vont pouvoir effectivement capter une partie de ce que la forêt peut, peut offrir, mais il y a toute une, une autre partie auxquels ils n'ont pas accès parce que justement euh, leur, leur sphère mentale est occupée à autre chose. Et donc le guide de bain de forêt va vraiment accompagner la personne à se libérer euh, justement de cette euh, de ces pensées euh, annexes pour euh, l'aider à se focaliser sur autre chose et notamment sur l'essence. Et c'est ça qui va faire que la personne va pouvoir vivre une, une expérience beaucoup plus profonde, c'est-à-dire que ça va pas être juste un, un léger bien-être. Ça, ça, va être, ça va aller beaucoup plus loin, ça va être euh, dans un, un vrai lâcher-prise. Moi, je sais que j'ai des personnes, euh, euh, d'ailleurs, ça m'avait surpris à l'époque, euh, au début de mon activité, qui me disaient ben, « euh, Glenn, moi, je me rends compte que pour la première fois de ma vie, je découvre ce qu'est le lâcher-prise, par exemple. » Donc voilà. Donc, euh, ça apporte quoi de plus, la, la sylvothérapie humaniste Par rapport alors, à la ben, sylvothérapie tout court, on peut… Alors, Juste une parenthèse, la sylvothérapie, c'est quoi C'est se retrouver en forêt, c'est cette ambiance, ces odeurs, c'est enlacer les arbres, c'est hein, quoi concrètement En pratique, comment ça se passe ouais, ben, En pratique, euh, on va dire que c'est pour ça que je parle de bain de forêt. Euh, en fait, les, la sylvothérapie, on, on, on la pratique avec un guide euh, à l'occasion de bains de forêt. Et, les, et le bain de forêt, c'est une immersion, c'est un temps d'immersion euh, dans la forêt. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, le, le, euh, Ça se passe déjà en silence, ça se passe euh, dans la lenteur. Euh, et puis après, il y a plein de petites invitations que le guide va euh, amener tout au long de la séance, euh, qui va permettre en fait euh, aux participants et aux participantes de pouvoir se relier à, à ces différents sens euh, dans la forêt. Et puis, c'est plein de petites invitations, c'est un petit peu comme des petits jeux, on va dire, il y a un, il y a un côté ludique. Euh, parce que, ben, on sait bien qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, la meilleure manière d'apprendre, euh, c'est de, c'est en jouant. Et, et la mani meilleure manière aussi de pouvoir euh, se libérer de quelque chose qui peut être un peu lourd, comme euh, du stress, comme euh, euh, une, une espèce de charge mentale, euh, une espèce de fatigue chronique, euh, euh, je sais pas, moi, de l'insomnie. Enfin, toutes ces choses-là euh, qui peuvent être pesantes au quotidien. Euh, ben, fait que euh, à travers cette approche-là, euh, ça permet d'aller euh, euh, libérer euh, ce qui est pesant dans dans l'instant pour les personnes. Et, ap et après, euh, ch chaque personne vient avec son bagage en fait, avec euh, avec euh, ben, là où elle en est aussi sur son son chemin d'évolution, mais aussi là où elle en est par rapport à son à son quotidien. Donc euh, donc voilà en gros un petit peu comment comment ça se passe une séance. Euh, c'est tout un tas de petites invitations. Et Quelle est la durée d'une séance justement bah, le minimum c'est deux heures et après euh, après ça peut aller jusqu'à euh, euh, moi ça m'est arrivé alors c'est plus des séances mais je, ça m'est arrivé de, de, de faire des retraites de cinq jours par exemple. En euh, forêt. Euh, Il y a en forêt. Ouais, ouais c'est ça. Tout à fait. Là, Donc euh, les, les japonais par exemple qui sont à l'origine du shinrin yoku parce que shinrin yoku ça veut dire bain de forêt en japonais. Donc les, les, les japonais euh, en fait euh, ils ont un, un format euh, qu'ils ont étudié qui marche bien parce que eux ils ont vraiment étudié le côté euh, scientifique en fait de, de cette approche là avec des, des vrais médecins et puis euh, les médecins au, au Japon en fait ils, euh, ils prescrivent le bain de forêt euh, à leurs patients euh, comme une, une médecine de, de de prévention préventive donc c'est c'est quelque chose qui est abordé de manière vraiment sérieuse euh, là bas quoi et donc, tu dispenses des formations en forêt de Brocéliande, mais également à l'île de La Réunion, sur l'île de La Réunion. Comment se passent ces formations Quelle en est la durée, le tarif, les supports pédagogiques Comment elle est sanctionnée Il y a quoi un examen final en fin de, de formation Alors, si, si tu permets, Michel, tout à l'heure, tu m'as posé la question de savoir c'était quoi la différence entre la cibothérapie et la cibothérapie humaniste Je voudrais juste apporter un petit élément complémentaire par rapport à ça. Euh, donc la psychothérapie humaniste, en fait, j'ai rapproché euh, ce qu'on retrouve dans la psychothérapie cla classique avec la psychologie humaniste. Et la, la psychologie humaniste, et donc il y a plusieurs courants dans la psychologie humaniste. Il y a les, les, le courant euh, le plus ancien euh, qui est euh, celui de Socrate avec la maïotique. Hein, la maïotique est l'accouchement de la pensée. Donc euh, et ça c'est un courant moi qui m'inspire énormément et, et que je trouve très puissant puisque lui il partait du principe que tout ce, que je, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et à partir de là, eh bien, en fait, il ne faisait que poser des questions aux personnes pour les aider en fait, à accoucher de ce qu'il y avait à l'intérieur de ces personnes. Donc, c'est une voie de connaissance de soi. Et puis, aussi, on, pourrait, on pourrait voir ça un petit peu comme un accoucheur. C'est une manière d'accoucher. Euh, donc, c'est une voie de connaissance de soi, mais c'est ça va aussi encore plus en profondeur parce que dans, dans cette euh, psychologie humaniste, il y a aussi tout ce qu'on les courants comme Abraham Maslow avec euh, euh, bah, la, la pyramide qu'on connaît, la pyramide des besoins de Maslow. Donc, ça, ça, ça on va permettre de, de pouvoir toucher ça. Euh, et puis, il y a aussi euh, ce qui est un peu plus moderne aujourd'hui, c'est la, la psychologie positive hein, donc euh, qui est basée sur le fait que euh, tout ce sur quoi on focalise grandit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on focalise sur la problématique, on fait grandir la problématique. En revanche. Il faut détourner, il faut détourner sa pensée, finalement. C'est une invitation, en fait, à reconnaître que. à comprendre, en fait, le principe de comment fonctionne l'esprit et le mental. C'est que si on investit son énergie, son attention sur ce qu'on veut ou ce qui nous inspire, c'est ça qu'on va faire grandir aussi dans sa vie. Donc la, donc, la psychothérapie humaniste, en fait, moi, j'ai développé ça parce que je me suis rendu compte qu'avec toutes ces, ces formations que j'avais fait justement, dans la, en psychologie humaniste, bah en l'intégrant dans mes, mes séances de bain de forêt, bah il y avait des, ça faisait vivre des expériences aux personnes assez incroyables. Euh, et alors ça, je dis ça parce que c'est les, les feedbacks, en fait, les retours, les témoignages que je recevais après. Je n'avais même pas idée que c'était possible de, de, de pouvoir aller aussi loin en fait, avec, avec cette approche-là. Donc, euh, du coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit « Ah, il y a vraiment quelque chose à, à développer avec ça. Et, » euh, Et en plus, moi, je me sens vraiment super bien en, dans, dans cette approche-là. Donc, euh, du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de, de développer cette approche. Et justement, maintenant, tu transmets ton savoir, ton apprentissage. En forêt de Brocéliande -et, et sur l'île de La Réunion, comment se déroulent, comment se passent ces formations Alors, euh, c'est des formations, là, c'est des modules de cinq jours. Euh, pour l'instant, il y a deux modules de cinq jours. Euh, c'est un module pour euh, savoir bien guider une séance de bain de forêt, donc ça, c'est... Euh, euh, par exemple, pour les, les, tous les, les professionnels du bien-être euh, qui veulent intégrer euh, les bains de forêt dans leur, euh, dans leur approche euh, actuelle. Euh, donc, ça, ça, ça peut répondre à, à un besoin pour ces personnes-là qui se sentent connectées déjà à la nature, à la forêt, mais qui savent pas trop euh, bah, comment construire une séance, euh, comment avoir une séquence euh, euh, qui soit logique et qui permette euh, d'avoir un processus euh, de... de eh ben d'accompagnement de, de, de, et en même temps d'émergence de, euh, <coughs> de, de bien-être à la fin de, de la séance. Donc euh, ça peut être pour ces personnes-là, ça peut être aussi pour les personnes qui sont en reconversion, euh, qui ont envie de développer une activité euh, dans, le, dans le domaine du, du bien-être, mais intégrer dans, dans la forêt, la nature, les arbres, les personnes qui sont peut-être passionnées par les arbres ou qui sont intriguées ou euh, qui se sentent appelées, et qui ont vraiment envie de développer euh, euh, cette approche-là et de se former pour pouvoir en faire un, un métier par la suite. Et puis, il y a également les personnes qui euh, euh, bah, qui, sont, qui veulent pas forcément en faire un métier, euh, mais par contre, qui sont euh, très intéressées pour euh, apprendre cette approche pour eux-mêmes, ou même pour le partager avec la famille, les amis, etc. Donc, c'est vraiment ces, ces trois profils de personnes que, que j'accueille dans cette formation-là. Euh, donc c'est un module de 5 jours qui s'appelle euh, savoir guider, savoir bien guider une séance de bain de forêt et après il euh, y, y a aussi un module de supervision pour les personnes qui veulent euh, obtenir une certification donc euh, la supervision ça, se, ça fonctionne euh, c'est 6 séances en fait euh, euh, de 2 heures environ euh, qui se font euh, à distance euh, et en groupe et ça permet en fait d'avoir un suivi c'est-à-dire qu'une fois que les personnes sont formées aux cinq jours et qu'elles sont lancé leur activité, bah, ça leur permet d'avoir un suivi. Par exemple, elles peuvent rencontrer euh, différentes situations dans leur, euh, dans leur séance, où bah, peut-être qu'elles ne savent pas trop comment s'y prendre, ou euh, voilà, elles auraient besoin d'un éclairage ou euh, besoin d'un complément d'information par rapport à ce Un accompagnement, à ce elle un accompagnement voilà. Elles ne sont pas complètement lâchées dans la nature, c'est le cas de le dire. Bah, voilà, c'est ça. Donc, ça permet d'avoir un suivi, puis ça permet aussi d'avoir du, du mentoring. C'est-à-dire que moi aussi, je peux apporter des, des, des conseils, je peux apporter euh, euh, des conseils par rapport à mon expérience, je peux apporter aussi, euh, euh, voilà, des, des... je peux aussi les coacher, les personnes, parce que des fois, il euh, y, y a des choses qu peut-être qu'elles ne voient pas, donc euh, du coup, ça, je vais leur poser des questions aussi pour les aider à, à éclairer quelque chose chez elles. Euh, donc voilà, donc ça c'est le c'est le module 2 euh, qui permet d'avoir la certification et euh, et ça ça implique aussi euh, de euh, de justifier euh, de 15 séances euh, de bain de forêt en tant que guide de bain de forêt euh, pour vraiment valider la certification. Donc ça c'est pour la première formation et la deuxième formation euh, que j'ai créée plus récemment qui est une qui du coup celle-là est un petit peu plus avancée. Donc ça va être plus pour euh, déjà les, les professionnels du bien-être euh, qui voudraient euh, vraiment euh, apporter un, un plus dans leur approche, c'est-à-dire de pouvoir accompagner les personnes euh, dans la forêt, alors plutôt en individuel, euh, mais là du coup ça va être spécifi spécifiquement avec les arbres. Voilà, donc c'est dans la dans la rencontre avec les arbres. Euh, on va utiliser le miroir de l'arbre. On va utiliser euh, euh, bah, ce qu'on va appeler la, la communication avec les arbres, la communication thérapeutique avec les arbres. Euh, et donc là, le, le praticien euh, va apprendre euh, à, à à faire en sorte que la personne puisse euh, euh, aller à la rencontre de l'arbre et en la questionnant, de voir comment ça peut faire émerger. Et euh, eh bien, euh, des blocages euh, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Donc, c'est surtout, ça fait émerger ce qu'il y a dans l'inconscient. Voilà, ça, c'est ce que, c'est ce que j'ai observé dans, dans les différents accompagnements que j'ai pu faire. Et, euh, et alors, pourquoi, euh, pourquoi le faire avec les arbres bah, Parce qu'en fait, ça, ça, ça facilite et ça accélère le processus. Parce qu'en fait, euh... oui, vas-y, oui. t'en prie. Vas-y, vas-y. Parce qu'on pense que tu qu terminé. En fait, euh, ça marche un petit peu, si tu veux, comme, euh, comme avec les animaux. Il euh, y a quelque chose qui, qui parle à tout le monde, c'est qu'avec un animal, avec un arbre ou avec un bébé, eh ben souvent, on ne se, on se comporte pas de la même manière. Et Alors, pourquoi ben Parce qu'il n'y a pas de jugement. L'arbre, l'animal, le bébé ne juge pas. Et donc, du coup, on va se retrouver à être face à un arbre avec une ouverture qui est différente que quand on se retrouve juste face à face à un thérapeute. Et c'est en ça que ça facilite et ça accélère le processus d'accès bah, euh, au blocage inconscient, euh, tout ce qui est dans la psyché et qu qui est difficile d'accès. Et en, en plus de ça, avec le euh, du coup, toute la, la partie énergétique que, que les arbres aussi euh, euh, eh ben, émanent et qui fait en fait que ça vient toucher le, le, la, la fréquence vibratoire aussi de la, de la personne qui est son contact. Et euh, donc voilà, donc ça, cette formation-là, elle s'appelle praticien en arbothérapie humaniste. Et ça, ça marche de la même manière, c'est cinq jours de présentiel et c'est également euh, un module de supervision pour aller jusqu'à la certification. Glen sur cette fameuse et bien connue euh, forêt de Brocéliande. Alors, euh, est-ce une légende Est-ce qu'il s'est passé vraiment quelque chose On a des preuves Parlez-nous hein. Parle un petit peu de cette forêt de Brocéliande. Bah, écoute, moi j'y vis. <rire> euh, C'est une forêt moi, que j'aime euh, principalement par rapport à, à, à des petits coins euh, parce que. Euh, c'est quand même une forêt où il y a pas mal de, de, de, de tourisme parce qu'elle est voilà elle est connue par ses légendes. Euh, personnellement, c'est pas les endroits dans lesquels je vais euh, euh, bah, autant pour moi ou avec avec les groupes, que ce soit en formation ou en, en bonne forêt. Je vais plutôt dans des petits coins euh, que j'ai repérés euh, qui sont euh, un petit peu plus euh, plus intimistes on va dire et, euh, et un, un petit peu plus euh, euh, un peu plus sauvage aussi, d'une certaine manière. Et c'est surtout des endroits où il y a des arbres que moi, j'affectionne particulièrement. Il y a vraiment des, des, des, des vieux arbres, euh, notamment des, des chênes, des hêtres. Euh, voilà, c'est principalement ces essences-là. Il y a aussi des, quelques résineux. Euh, et euh, ben voilà, personnellement, moi, c'est ça me plaît par rapport à des ambiances qu'il peut y avoir. Il y a des endroits avec des petits ruisseaux, etc. Et, et ça donne une atmosphère... Euh, bah, un petit peu magique, c'est vrai. Euh, C'est-à-dire que euh, ça permet en fait d'aider les personnes à plonger euh, dans, dans un univers. Hein, ça permet vraiment de, de se déconnecter, euh, de, de se retrouver complètement ailleurs. Un petit peu comme un voyage, d'une certaine manière. Voilà. Donc, c'est ça, euh, ça que je trouve chouette euh, à Brocélian, en tout cas, euh, de mon côté. Euh, Glenn de Laval, comment en savoir plus sur les dates de formation, les conditions, les séjours un site internet peut-être Alors, Alors euh, pour les formations, euh, le site c'est wwwsilvothérapie forêt.com Bain de forêt au singulier Tout à fait. Voilà, Silvothérapie en minuscule, le-du-6, bain de forêt, toujours en minuscule, mais au singulier, point .com Glenn Delaval, merci d'avoir accepté notre invitation sur Zenzone Télé. Eh ben, merci de m'avoir accueilli et puis euh, ravi de ce partage. Merci Glenn.